Vous allez sur couleur principale, menu des couleurs nacrées. Vous allez sélectionner la teinte, bleu diamant. Vous validez, vous ressentez. Vous allez sur Crew, vous validez, vous ressortez. Vous allez sur couleur secondaire, crew, vous validez, vous ressentez. Et voilà, vous avez désormais la teinte Diamond Scarlet sur votre carrosserie.